Bonjour, je m'appelle Barbara Shapira, je suis mathématicienne à l'université Rennes 1. Alors aujourd'hui, nous allons parler de système de vote. Nous vivons en démocratie, ce qui signifie, d'après Larousse que la souveraineté émane du peuple. En réalité, le concept de démocratie est souvent confondu avec le fait d'élire ses représentants. Mais dans la les premières démocraties athéniennes, les représentants en question ont été tirés au sort. Que nous disent les mathématiques sur les élections et le fait de voter pour ses représentants Commençons par un jeu bien connu dans les cours d'école, le jeu de pierre-feuille-ciseaux. La pierre casse les ciseaux, les ciseaux coupent la feuille et la feuille recouvre euh, la pierre. Autrement dit, personne ne gagne. Eh bien, euh, ce paradoxe, au 18 siècle, deux savants, Borda et Condorcet, avaient remarqué que euh, ce paradoxe apparaissait euh, lors d'élections. Euh, regardons l'exemple historique de Condorcet. Imaginons que nous ayons trois candidates à la présidentielle, A, B C. Et euh, ce, dans ce tableau, la première colonne signifie que 23 personnes euh, préfèrent A à B et B à C. La deuxième colonne signifie que 17 personnes préfèrent B à C et C à A. La troisième colonne, euh, deux personnes préfèrent B à A puis A à C, etc. Et euh, comment peut-on lire ce tableau Eh bien, ce que remarque Condorcet, c'est qu'il euh, y a 33 personnes sur 60, c'est-à-dire ceux de la première colonne et de la quatrième, qui préfèrent A à B. 42 personnes sur 60 euh, préfèrent B, à C. On les voit dans la première colonne, dans la deuxième colonne et dans la troisième colonne. Et 35 personnes sur 60 préfèrent C, à A. Autrement dit, on est dans la même configuration que le jeu de pierre-feuille-ciseaux, personne ne gagne. C'est le paradoxe dit de Condorcet. Depuis, de nombreux autres paradoxes électoraux sont apparus. Euh, alors d'une part, un problème vient du fait que des méthodes de vote différentes vont produire différents vainqueurs. Alors examinons ce deuxième exemple. On examine les duels entre les candidates A, B et C eh bien, On observe que 53% des personnes vont préférer A à B, 53% des personnes vont préférer B à C, et 51% des personnes préfèrent A à C. Autrement dit, on évite le paradoxe de Condorcet, et ici on observe que A gagne tous ses duels contre B et C. A est donc ce qu'on appelle le vainqueur de Condorcet. Maintenant, si on organise un scrutin euh, type présidentiel française, un scrutin majoritaire à deux tours, eh bien, on observe que euh, ce sont les candidats B et C qui vont passer au deuxième tour, et qu'au deuxième tour, comme B gagne sur C, eh ben, ce sera B le vainqueur. Si, en revanche, on organise un scrutin majoritaire à un tour, eh bien, un petit calcul nous montrera que c'est C, c qui, va, qui sera vainqueur d'un scrutin majoritaire à un tour. D'autre part, il y a des théorèmes mathématiques qui nous affirment qu'il euh, qu n'y a pas de système de vote parfait. Nous allons parler un petit peu du théorème d'Arrault, qui date euh, de 1951 dans sa première version, et de 1963... Euh, dans sa version la plus citée, donc Kenneth Arrow, qui a eu le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel, nous affirme la chose suivante. Imaginons qu'on veuille un système de vote qui vérifie les principes suivants, relativement naturels. D'abord, on a un certain nombre de candidats et tous les votants vont être capables de classer tous les candidats. Par ailleurs, notre système de vote, on aimerait qu'il vérifie la transitivité. Si tout le monde préfère A à B et tout le monde préfère B à C, alors on aimerait bien que le système préfère A à C. Euh, une condition d'universalité, c'est-à-dire que tous les classements sont possibles a priori, le système de vote n'exclut pas euh, certaines possibilités. Un, une condition d'unanimité, euh, très naturelle elle aussi, c'est-à-dire que si tout le monde préfère A, et bien alors c'est A qui doit gagner. Une euh, condition de, assez élémentaire, on aimerait qu'il n'y ait pas de dictature, on ne veut pas qu'il y ait un votant dont le vote détermine l'élection indépendamment des votes des autres personnes. Et une condition qu'on appelle indépendance aux options non pertinentes, qui dit la chose suivante, si... Euh, dans une certaine configuration, c'est le candidat A qui est préféré au candidat B, et eh bien, cet euh, configu... euh, ordre de préférence ne doit pas changer qu'on ajoute ou qu'on retire un candidat C. Bon. Eh bien, le théorème d'Aro, malheureusement, nous dit qu'il n'y a pas de fonction de vote qui vérifie toutes ces conditions dès lors qu'il y a au moins trois candidats et deux votants. Bien sûr, si vous avez un seul candidat, il ne va pas y avoir trop de problème. Alors ça, c'est assez ennuyeux, d'autant plus qu'après, Aro, ça a lancé euh, des tas de recherches et il y a des tas d'autres théorèmes d'impossibilité, par exemple, un autre théorème dû à Guy Bard et Satterthwaite en 1977 nous dit qu'il euh, n'existe pas de fonction de vote vérifiant des conditions raisonnables plus faibles que celles là euh, et où le vote sincère est toujours euh, avantageux. Autrement dit, il y aura toujours des stratégies et des votes utiles et euh, pas moyen de voter pour le candidat qu'on préfère vraiment. Pour des élections de type législative où on élue euh, une chambre de députés, euh, d'autres théorèmes d'impossibilité existent euh, et ça fleurit depuis les années 90. Alors que faire alors, Les maths nous apprennent qu'il faudra fatalement affaiblir les hypothèses suivantes. Par exemple, euh, la complétude, la transitivité, l'universalité et l'indépendance aux options non pertinentes peuvent être affaiblies de diverses manières. On préfère garder l'unanimité et l'absence de dictature. Euh, plusieurs scrutins alternatifs ont des intérêts indéniables. Alors Il y a des scrutins aléatoires qui consistent à tirer au sort le vainqueur parmi les, les candidats apparus en première position, le vote par assentiment, les votes de valeur, le jugement majoritaire... Il y en a plein qui apparaissent dans les dernières années et toutes ces questions occupent encore de nombreux chercheurs aujourd'hui.